Oui, Oui, c'est Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est Et que on sait très bien nous qui sommes là et c'est aussi pour ça qu'on est là pour alerter la population que derrière Derrière cette ultra-communication autour du vaccin et euh, de l'épidémie, le gouvernement profite pour faire passer des lois, des lois euh, liberticides et notamment c'est aussi pour ça qu'on est là ce matin, pour parler de la fameuse loi sécurité globale, qui va revenir sur les libertés de chacun des citoyens. Et si vous avez suivi, euh, le dernier rendez-vous était au rond-point de Paris, puisque euh, eh bien, puisque syndicale avait été repoussée à l'extérieur de la ville. Alors, vous pensez bien qu'on n'est pas resté euh, comme ça, qu'on euh, est intervenu auprès du préfet, parce que c'était pour nous inacceptable que le droit fondamental de pouvoir manifester, se rassembler, euh, nous externalise et nous mette comme des pestiférés euh, à la périphérie de la ville. Alors hier, avec syndicale, euh, on a été reçu, hein, Force Ouvrière, euh, CGT et FSU, euh, solidaire. Euh, fait euh, partie de la Terre syndicale. On a été reçus donc par le cabinet du préfet qui nous a fait un geste en nous ouvrant le centre-ville. Euh, C'était compliqué pour nous parce que l'organisation, on avait déjà tout envoyé auprès des, des militants. D'ailleurs, ils sont plus de 5000 euros en point de Paris, par il m'a dit Reynald oui. Peut-être mais c'est vrai que c'est. la police, ah, déclaration de rassemblement, une manifestation trop en avant, parce que la situation sanitaire peut bouger, donc faut la faire dans les trois jours qui précèdent le rassemblement. Suite à notre déclaration, la préfecture nous a expliqué que décision avait été prise de ne plus pouvoir se rassembler ni manifester en centre-ville, et que notre proposition de nous rassembler sur la place de l'Hôtel de ville n'était pas possible parce que il y avait un marché et qu'il y aurait concentration de population et que cette con ce, euh, concentration de population pouvait poser des problèmes sanitaires. Suite à cela, on a fait une proposition alternative au nom de l'intersyndical de se rassembler place charles sur ici même donc euh, et cette euh, proposition nous a été refusée, là encore euh, prétextant que euh, la préfecture ne souhaitait plus euh, autoriser des rassemblements et manifestations en centre-ville d'Auxerre et que qu'on euh, nous proposait soit à la place de l'arquebuse, soit les, euh, les quais de la marine. Euh ce à quoi nous, euh, nous avons intervenu euh, nous sommes intervenus auprès de la préfecture pour dire que ces choix n'étaient pas compatibles avec notre volonté de pouvoir nous exprimer et de pouvoir communiquer en direction de la population d'Auxerre euh, et euh, nous nous sommes fendus euh, l'union départementale parce qu'il y avait, euh, on avait on était un peu pressé par le temps l'union départementale FO a lancé un communiqué de presse mais euh, que je sais vous savez serait repris sur le fond et la forme par l'intersyndicale pour dénoncer euh, cette limitation au droit de se rassembler et de manifester et euh, le fait d'être relayé en périphérie du centre-ville. Euh, C'était à mettre en perspective, bien évidemment, avec cette loi de sécurité globale, avec ces décrets liberticides et avec toute une série de mesures prises dans un cadre d'état d'urgence en prétexte des conditions sanitaires. Euh, ça fait son petit effet puisque, suite à ça, la presse nous a appelés. Suite à la presse, la préfecture a souhaité nous rencontrer afin de renouer le dialogue avec les organisations syndicales. Et c'est euh, ce pourquoi on a été reçu hier à 16h15 à la préfecture en présence du directeur de cabinet qui finalement nous a expliqué que la place à rassemblement place de charles sur c'était quand même très bien et que c'était nettement mieux que le rond-point de Paris qui... Euh, qui avait été autorisé précédemment je reviens donc en arrière on avait demandé la place Charles-sur-Hugue la place charles sur c'était pas possible finalement à 16h30 c'était possible, nous de notre côté on lui a expliqué que ça commençait à devenir très compliqué pour informer tous les euh, tous nos adhérents tous les citoyens de se rassembler sur ce lieu euh, 12h avant mais euh, bon, finalement comme ça correspondait à nos revendications initiales on a finalement accepté et, et en urgence, nous avons communiqué auprès de vous pour vous inviter à vous rassembler aujourd'hui sur cette place afin de dénoncer un arsenal législatif qui est en train de se mettre en place et qui remet drastiquement en question la liberté constitutionnelle pour tous citoyens, pour tous organisation syndicale de pouvoir s'exprimer et de dénoncer, critiquer, revendiquer euh, un changement euh, euh, en termes euh, que ce soit sur des revendications sociales, économiques, voire même politiques et citoyennes. Voilà. Donc je pense qu'on prendra la parole au nom de l'intersyndicale sur cette question, mais dans tous les cas je tenais à remercier tous les camarades, tous les adhérents, tous les sympathisants, tous les citoyens qui se sont mobilisés aujourd'hui sur cette place, malgré froid pour dénoncer et revendiquer une nouvelle fois l'abrogation du projet de loi de sécurité globale qui semble actuellement être un peu en, quand même en stand-by puisque il s'est arrêté euh, la navette s'est arrêtée entre l'Assemblée nationale et le Sénat il n'y a toujours aucune euh, proposition gouvernementale pour réécrire l'article 24 qui a été médiatiquement si polémique, mais pour autant c'est l'ensemble de cette loi qui euh, pose vraiment question et qui mérite d'être abrogée. Sans parler des, euh, des trois décrets qui désormais euh, autorisent officiellement l'État à afficher un salarié pour son appartenance syndicale ou un, un citoyen pour son appartenance philosophique, religieuse ou politique. Voilà. Et puis euh, une date derrière, bien sûr vous connaissez déjà le 4 février aussi, euh, en interpro cette fois-ci. Euh, il y a aussi euh, des manifestations qui vous seront proposées. En tout cas pour celle d'aujourd'hui, merci d'être venu effectivement, de braver le foie. Euh, de faire ce jeu de piste, c'est vrai, entre les différents rendez-vous, hein, ils ont été nombreux pour arriver jusqu'à, aujourd'hui, euh, la place Cadereau. demande le retrait de la loi sécurité de euh, Donc des actions sont à venir dans, dans les semaines à venir, hein, comme il y en a eu déjà euh, précédemment, dans différentes euh, boîtes, notamment chez Yopler, Hermès Métal, euh, mais aussi euh, dans la fonction publique. Donc il y a l'action euh, éducation nationale le 26 et aussi la manifestation interprofessionnelle le 4 février à Auxerre avec départ euh, 10h30, place de l'Arquebuse. Donc l'intersyndicale va se rencontrer pour savoir euh, comment on s'organise et cette manifestation interprofessionnelle -moi, euh, tournera autour de l'emploi donc tout ce qui tourne autour de l'emploi et qui gravite autour de l'emploi c'est les salaires la réduction du temps de travail mais aussi les conditions de euh, les travail la des de l'article 24 euh, et donc euh, des atteintes à la liberté d'informer euh, le gouvernement a signé euh, trois décrets euh, le 2 décembre qui euh, modifient les, con les conditions de fichage des individus euh, donc euh, ce qui change, euh, ce qui change dans cette, euh, avec ces trois décrets, c'est que euh, bah, des, euh, désormais des, euh, des personnes morales peuvent être fichées, donc euh, des associations, euh, des syndicats, et euh, surtout il y a une, une extension, euh, une extension du, des critères de fichage aux opinions politiques, aux convictions religieuses, aux convictions philosophiques, à la simple appartenance syndicale. Donc jusqu'à présent, euh, on pouvait être, euh, les personnes pouvaient être fichées pour euh, des actions violentes, pour la participation à des actions violentes. Ce qui change vraiment désormais, c'est qu'on peut être fiché simplement pour ses opinions, c'est-à-dire pour penser. Donc c'est un changement qui est quand même assez insupportable. Euh, on peut être fiché simplement parce qu'on appartient à un syndicat. On ne voit pas bien en quoi le fait d'appartenir, d'être adhérent à un syndicat euh, porte atteinte à la sûreté de, de l'État. Euh, ensuite euh, donc le, le, le, le gouvernement euh, se cache un peu derrière euh, le règlement général de, de la protection des données pour euh, un, euh, avancer cette, euh, ce nouveau vocabulaire d'opinion en disant que euh, c'est la RGPD qui utilise le terme d'opinion or la RGPD, lorsqu'elle utilise le terme d'opinion c'est plutôt pour les défendre c'est plutôt pour défendre la liberté d'expression de, et la liberté de penser voilà, donc, en fait, euh, ces, ces décrets sont vraiment liberticides, parce que désormais, les, les personnes peuvent être intéressées, euh, euh, peuvent être importunées, euh, enfin, fichées, non pas pour ce qu'elles ont fait, non pas pour ce qu'elles font, mais pour ce qu'elles pourraient faire, en raison de, leur, de leurs opinions, et de leur, de leur manière de penser, tout simplement. Donc c'est quelque chose de très inquiétant, contre lequel il faut se, se battre, euh, donc les, les différentes les, les organisations syndicales euh, présentes ici et d'autres, euh, les syndicats des magistratures notamment, les syndicats des avocats, etc., ont déposé un recours devant le Conseil d'État pour euh, donc, euh, casser ces, ces décrets. Euh, ces décrets qui sont euh, invraisemblables dans un État de droit censé, euh, censé défendre les libertés d'expression. Euh, de... You're not the one saying ça va être poursuivi, mais en tout cas ils veulent aujourd'hui faire un carnet de vaccination. C'est-à-dire que ceux qui sont vaccinés auront le droit d'aller au cinéma et au théâtre, et les autres seront confinés chez eux. Là aussi c'est une atteinte à la liberté. On a le droit de choisir de se faire vacciner ou pas. Et après, chacun prend ses responsabilités. Voilà ce que le je voulais rajouter. Merci. Qui est relié à un comité national. Euh, les, nous sommes en contact avec les ouvriers de RKS à Avalon. Et ils nous ont autorisés à parler de leur entreprise et à lire le tract qu'on avait sorti par rapport à ce qui se passe là-bas. Donc, après, après avoir manœuvré dans l'ombre, avoir trompé les délégués du personnel sur leurs intentions, entre mensonge et trahison, transfert des compétences vers le site de Saint-Cyr-sur-Loire, revente des machines, le coup près est tombé. Profitant de la situation de confinement, le patron de RKS, filiale de la multinationale suédoise SKF, engage un plan de licenciement et la fermeture du site à l'horizon 2022 fleuron français du roulement à billes, 141 salariés, seule usine au monde à en fabriquer de très grande taille, basée sur notre territoire, très rentable et pourtant victime d'une stratégie frauduleuse, destructrice du savoir-faire ainsi que du tissu industriel. Stratégie bien connue qui se déroule selon un plan élaboré par des dirigeants escrocs pour vider l'entreprise industrielle de sa substance, et gagner le plus d'argent possible. Fraude fiscale. Les services condamnent RKS à un redressement de 36 millions en 2012. Délocalisation du bureau d'études, recherche et développement vers la Chine. Vente des machines-outils avec plus-value, délocalisation des savoir-faire. Enfin, licenciement des 141 salariés, au reclassement hypothétique à Saint-Cyr-sur-Loire. Pourtant l'État ne fait rien pour sauver l'industrie ni notre territoire. Il s'agit seulement de faire toujours plus de profits avec les lois El Khomri et les ordonnances Macron qui facilitent les licenciements économiques, avec la politique gouvernementale qui accompagne les plans de destruction de l'emploi, mais également la situation de confinement, d'état d'urgence et les mesures liberticides qui freinent la mobilisation, tout est mis en œuvre pour favoriser la destruction des emplois dans une recherche constante d'un maximum de bénéfices pour les actionnaires. Mais au-delà de l'impact direct sur les salariés, c'est également tout un territoire qui va se amputé d'un pôle d'emploi important, un des trois plus grands du bassin. Tout le secteur géographique de la va être touché et va souffrir de cette fermeture du site. Le bassin d'emploi, mais aussi toutes les activités annexes, les commerces, les services publics. Il est urgent de nous mobiliser pour exiger le maintien de RKS sur Avalon. Pour défendre tous nos emplois, il en va de la survie de notre territoire. Ce qui se passe ici est amené à se passer partout. Partout, les emplois sont menacés. Partout, pour des raisons de rentabilité, d'augmentation des profits, sous couvert de la Covid-19, les patrons licencient. Comme l'a expliqué le Premier ministre Castex au MEDEF, cette crise sanitaire est une aubaine pour les patrons. Donc sur les tracts, vous avez pu voir qu'il y a un soutien financier, une caisse de soutien financier pour le, les employés de l'usine, sachant qu'ils vont faire grève lundi. Euh, une pétition en ligne aussi sur internet. Voilà, merci pour eux et euh, il faut absolument se battre pour et sauver l'industrie. Et aussi dans le cadre de l'intersynical. Je rappelle quand même que le 17 novembre, les retraités étaient les premiers à rompre un petit peu le confinement et à venir manifester sur cette même place. On n'était pas nombreux, mais on était là le 17 novembre. On était les premiers. Et les retraités en ont marre, ils en ont marre d'être considérés comme ils le sont et méprisés comme ils le sont par ce gouvernement et notamment par notre Président de la République. Alors, on avait déjà le pouvoir d'achat, on considère qu'on a perdu 20% en 12 ans de pouvoir d'achat. On découvre cette semaine qu'un retraité sur sept on ne touche pas à la pension à laquelle il aurait droit, qui représente en moyenne 500 euros par an. C'est un véritable scandale, déjà le scandale de notre non-revalorisation. Et alors, juste un petit exemple, aux Pays-Bas, un petit scandale sur les allocations familiales, le gouvernement est obligé de démissionner au bout de quelques jours. Et bien nous, nos gouvernements, ils sont toujours là. Les gouvernants sont toujours là, les ministres sont toujours là. Je n'ai pas cité toute, toute la liste des ministres impliqués dans les affaires, dans les ministres, scandales, à l'éducation nationale, partout. Mais ils sont toujours là. Alors, je dirai pas plus. Les retraités devaient organiser une journée d'action fin janvier. Bon, elle est repoussée euh, au mois de mars, pour la faire dans de meilleures conditions. Mais les, re, les retraités sont encore nombreux aujourd'hui, devant la place Cadet Roussel et ils seront là à chaque fois qu'il y aura besoin. Et sur le, le mot d'ordre d'aujourd'hui, j'ai nous en résumé en disant nous voulons une sécurité sociale et non pas une sécurité globale. Bravo, bravo, bravo, bravo. Oh. Les de travail, ça ne monte pas, y compris dans les services publics, puisque les réformes sont largement en cours pour euh, disloquer complètement les services publics à l'heure actuelle. Je rappelle que c'est en train de se mettre en place avec euh, la nouvelle organisation territoriale de l'État, la, la disparition programmée, enfin du moins la dislocation de, euh, de la directe, puisqu'une partie va rejoindre l'inspection du travail, une partie va rejoindre donc, l'éducation nationale avec les NSF.